Mini affirmation. Bienvenue à Mini affirmation. Ici, on se donne des compliments. Sais-tu ce que c'est une affirmation? Eh bien, une affirmation, c'est quand tu te donnes un compliment à toi-même. On la sait ensemble. On prend une grande inspiration. Et on expire. Et on dit à voix haute, je suis amusante. Plus fort, je suis amusante. Encore plus fort, je suis amusante. Et maintenant, on le dit avec une voix douce je suis amusante. Plus bas, je suis amusante. En chuchotant je suis amusante. Et maintenant, on le dit dans notre tête. Encore. Une dernière fois. On prend une grande inspiration. Ah, J'adore les affirmations.